Bonjour à chacun et chacune. Surtout aux libraires et bibliothécaires. Ah oui, et pourquoi donc bah, Tout simplement parce que je vois rarement des livres sur la surdité dans les rayons. Et pourtant, cela concerne environ 6 millions de personnes. C'est pas rien. Alors, euh, et si vous combliez ce trou, hein, cher professionnel du livre. Aujourd'hui, je voudrais aborder la bande dessinée parce que pour moi, la bande dessinée est un très bon support pour faire passer à un message simple pour parler de la vie quotidienne dans le monde du silence et de la malentendance. Je souhaite vous partager quelques titres à découvrir et à faire découvrir. Et il y en a pas mal quand même. L'incontournable, Léon, l'enfant sourd, Grive, l'a palue. Puis, Enquête au pays des sourds, de Domas. Parole de sourd, qui est une œuvre collective. L'Orchestre des doigts, de Yamamoto Osamu. Des mots dans les mains de Bénédicte de Gourdon et pour cette bande dessinée là je vous invite à découvrir la vidéo de Darmel du blog Entendre l'essentiel qui a fait une critique sur cette bande dessinée. Je vous invite à la découvrir. Je suis sourde mais je ne suis pas contagieuse de Sandrine Ali guépin La même auteur, Système Sourd, Super Sourde de C.C. Bell, A Silent Voice. Un manga où l'on découvre la vie quotidienne d'une jeune fille sourde dans une école où elle subit un harcèlement. Oreille en déroute de Nathalie Sieber où l'on découvre le personnage de Lucas Wilde parmi tant d'autres personnages. Et enfin, je finis par la bande dessinée la plus récente Tombée dans l'œil d'un sourd de Audrey Lavitré et Grégory Maillot œuvre que j'ai beaucoup appréciée. Et qui m'a rejoint. Euh, cela m'a permis de mieux comprendre en fait ce qu'ont pu vivre euh, mes parents. Puis les parents qui apprennent euh, la surdité de leur enfant. La liste n'est pas exhaustive bien sûr. Vous pouvez voir euh, les références dans la description de la vidéo en dessous. Je serais ravi d'en découvrir d'autres si vous en connaissez. Pour les découvrir, vous pouvez aller dans les bibliothèques. Surtout à Paris avec les bibliothèques Paul Sourd. Alors vous pouvez voir la présentation en vidéo, Biblio et ou bien aller voir le libraire de votre quartier. Il sera ravi de vous le commander. Euh, ok, Vivian, mais là, il n'y a pas que des Parisiens. Il hein y a aussi la province. Oui, en fait, j'y ai pensé. Mais bon, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture. Et à très bientôt.